Quand Ben et Sana ont eu Jules, ils ont arrêté de faire du vélo. Ils ont utilisé leur voiture pour l'école, les courses et les balades. C'était confort, mais pas très sport. Un beau jour de printemps, ils ont ressorti leur vélo. Avec tous leurs accessoires, ils bougent partout. C'est pratique et ça pollue moins. Depuis, ils sont accros. Garde la forme et ils sont libres comme l'air. Va comme le vent, Jules